Bonjour mes petits rêveurs, aujourd'hui il est 7h du matin et je vous réveille Donc je me suis dit que je vais essayer de faire une vidéo un peu plus calme, un peu plus douce, parce que d'habitude j'ai tendance à faire des grands gestes, à crier. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette version ou si vous préférez la version où je suis un peu plus active. Après tout c'est le matin, peut-être que ça vous réveille plus de me voir active. Je vous avoue étant hyper active que je vais avoir des petits sauts des fois d'énergie, mais on va tenter de contrôler tout ça. Bon pour le rêve d'aujourd'hui, c'est encore d'amour et d'ex. Là, mon ex m'invite chez lui dans sa maison et j'y vais avec ma meilleure amie. En fait, cet ex, c'est celui que je vous ai parlé dans ma story draw où je vous parle de paranormal où j'ai vu des choses assez bizarres chez lui. Donc, c'est cet ex-là. Donc, il m'invite chez lui. Il faut savoir que c'est assez gênant parce que euh, je m'entendais pas du tout avec ses parents. C'était vraiment, voilà, on n'était plus, en... enfin, plus ensemble et dans mon rêve, on n'était plus ensemble. Et il me présentait enfin sa copine. Puisqu'il faut savoir que mon ex, quand il m'a. Enfin, après qu'on s'est séparés, lui, il s'est mis avec quelqu'un, il est toujours avec. Et euh, du coup, il me l'a présenté enfin. Donc, je rentre dans la maison je retrouve mon ex et il a vraiment la même tête que quand il avait 18 ans. Et il me présente sa copine, que pour le coup je trouve vraiment très très belle. La petite info à savoir, c'est que mon ex, en fait, on s'est quitté il y, a, il y a très très longtemps, mais on s'est quitté en très très bon terme, vraiment. Et j'ai toujours des nouvelles pour les fêtes, etc. Mais on se parle plus, on a refait nos vies chacun. Et euh, je lui souhaite que du bonheur. Mais faut savoir que son ex, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne connais rien d'elle. Et en fait, il y a eu pas mal d'histoires entre lui et moi à cause d'elle, alors que je ne la connais pas. Et du coup, bah dans mon rêve, j'appréhendais beaucoup de la voir parce que je me suis dit, elle va encore faire des histoires et tout ça. Et du coup, vraiment, j'étais vraiment agréablement surprise de l'avoir. Donc on continue, malgré ça je suis mal à l'aise, tout le monde me regarde, et j'ai déjà rêvé il y a longtemps de mon ex avec une histoire assez triste, et du coup je pense qu'il y avait des restes de cette histoire en fait. Je sais pas pourquoi ça s'est suivi, tout le monde me regardait vraiment très mal et j'étais pas bien, et là mon ex maintenant qu'il va devenir... Papa. et en fait ma pote elle fait le tour de la maison elle me dit mais pourquoi t'es partie pourquoi t'es plus avec ce garçon qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui t'a fait mais pourquoi et je la regarde et en fait je lui dis mais regarde jamais de la vie je rêve de ça jamais de la vie je rêve d'être maman maintenant jamais de la vie je veux de cette vie jamais je veux une petite maison un petit truc si je le veux mais pas maintenant c'est trop tôt et j'ai plein de choses à vivre plein de choses à faire je vis de ma passion je voyage etc et je lui explique que j'ai préféré partir pour le rendre heureux plutôt que rester avec lui et le rendre malheureux dans une vie qui ne lui convenait pas et en fait c'est vraiment un problème dans ma vie c'est que avec mes ex et tout ça souvent on s'est séparés parce qu'à la fin en fait on était tellement sur deux longueurs différentes que j'ai préféré partir en me disant ils trouveront mieux, ils trouveront des filles mieux etc. Et moi je trouverai quelqu'un qui me correspond plus. Et là je sors et en fait je vois sa copine elle est assise par terre en fait, elle est assis, on est chez moi là, dans mon jardin, elle est assise par terre au bord de l'étang et elle me dit oui alors je voulais savoir ce que tu penses de moi etc. Et puis après elle enchaîne avec est-ce que tu me trouves belle, est-ce que vraiment je suis belle, tu penses que je suis bien foutue et tout ça et là je me dis mais la meuf je la connaît Bon en même temps elle me montre son ventre, j'apprends qu'elle est vraiment enceinte et je la félicite de tout mon cœur et coeur en fait, j'entends une voiture sur le parking donc j'y vais comme ça et là je vois une lamborghini jaune et une lamborghini rouge et en fait là il y a un mec qui descend et qui dit hé hey, Léa et là je me retourne et là, je vois mon prof de sport de quand j'étais au collège. En fait, c'était pas vraiment mon prof de sport mais il avait le même nom. En fait, c'était lui mais c'était pas lui physiquement parce que mon prof de sport aujourd'hui, il est beaucoup plus vieux. Enfin, il doit avoir 27 ans. <rire> j'ai jamais été passionnée par les voitures, je ne sais pas pourquoi il y avait ça dans mon rêve. Et euh, du coup, il me dit "Ouais, tu viens et tout. Je suis venue chercher et dans ma tête, je me dis "Mais c'est putain, c'est mon prof de sport, qu'est-ce qu'il fout là Après, je me dis "Bon, il est quand même pas mal hein, ce prof de sport." Hein. Alors que mon prof de sport au collège, j'ai jamais fantasmé dessus. Après ça, je me retrouve dans un escalier et je m'aperçois qu'en fait, la fille, elle est pas vraiment enceinte et qu'en fait à tout le monde et qu'elle ment depuis des mois ça fait genre deux ans qu'elle est enceinte <rire> du coup j'ai grave bugué je me suis réveillée j'ai rêvé de mon prof de sport parce que mon père je crois qu'il enfin il a un client qui s'appelle comme mon ancien prof de sport et ensuite du coup j'en ai profité bah pour en me réveillant euh, écrire à mon ex et prendre de ses nouvelles pour savoir s'il allait bien ça m'a permis de prendre des nouvelles de mon ex et là ça faisait ça faisait quasiment un an que j'en avais pas prise quoi mais vraiment des vraies nouvelles et du coup bah voilà j'ai appris tout ça c'était cool voilà ça me fait toujours très bizarre de rêver de mon ex parce que ça fait des années qu'on est plus ensemble on s'est quitté ça doit faire attendez je calcule en fait c'est pas si vieux hein. 4-5 ans qu'on n'est plus ensemble Ouah wow, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'est plus ensemble Peut-être un peu plus j'étais ado On s'est quitté 19-20 ans j'en ai que 24 Ouah wow, ça... wow, attendez j'ai un problème dans mon cerveau Bon ben voilà Voilà c'était mon petit rêve de cette nuit N'hésitez pas à me dire de quoi vous, vous avez rêvé Et surtout pensez à passer une très belle journée Sur ce, ciao